Bonjour les amis, comment allez-vous <rire> Eh bien nous allons voir aujourd'hui les énergies de la semaine. Alors vous êtes sur le tarot des 5 soleils et vous êtes avec Yushka. <rire> et on y va pour les énergies donc de la semaine, vous voyez, du 7 au 13 janvier. Du 7 au 13 janvier. Alors là je l'ai fait un petit peu sur le tableau. Euh, pour pouvoir, disons, élargir un petit peu le débat, disons, de cette euh, semaine, donc, euh, qui est assez particulière, puisque, regardez-voir, là, juste, disons, avant le 7, on, on avait la nouvelle lune, on avait la nouvelle lune, donc, dans ce signe saturnien qui est donc euh, capricornien, qui est le capricorne, euh, le capricorne, donc, c'est le grand comptable, le grand comptable donc du, du zodiaque. alors il faut prendre quand même en compte, disons cette énergie qui est arrivée comme ça pour nous raconter une petite histoire, naturellement on raconte des histoires, en déployant, disons, ces, certains termes en astrologie, en numérologie, on se sert de noms, de choses et tout pour raconter une histoire ce sont, disons, des messages. Hmm Alors, on va se servir de ces messages, là, qui sont vraiment très, très forts, et qui sont très puissants, pour pouvoir euh, décrire tout de suite quelque chose. 1. Saturne est en Capricorne. Donc, pour le, pour le jour de l'an, maintenant, la Lune elle est venue, elle a rencontré, donc, euh, cette, cette planète, dans ce signe du Capricorne. Euh, C'est un passage qui est naturellement très très fort, mais qu'est-ce qu'ils se sont racontés ces deux-là, hein La Lune, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se sont racontés C'est quand même important de le savoir. Eh bien, figurez-vous hum, que la Lune, elle est partie avec un message incroyable du Capricorne euh, pour euh, réveiller réveiller nos esprits et sortir complètement disons d'un domaine illusoire, illusoire naturellement parce que c'est, il faut lire aussi disons un peu les autres planètes et je reviendrai naturellement sur Mars qui est important et qui est complètement lié avec justement la Lune et qui est lié également complètement avec Saturne, ces trois-là, ils ont, ils ont quelque chose à voir, c'est assez prophétique, ils ont quelque chose à voir tous les trois en même temps. C'est très très fort. Alors, regardez voir. Donc, le Saturne, moi j'ai mis carrément, disons, les noms d'anges. Comme ça, ça vous donne, disons, une autre idée. Alors, euh, donc, c'est l'ange captiel. on l'appelle le grand surveillant. Et qu'est-ce qu'il apporte quand ça se passe mal, quand on touche à, sa, à la création donc, du divin il apporte la destruction, il apporte la famine, il apporte toutes ces choses-là. Naturellement, naturellement, c'est pas une volonté divine, C'est n'est pas ça. Ce sont des avertissements pour qu'on n'y aille pas, vu qu'on est dans la période où on risque quelque part, il y a eu des avertissements, où on risque euh, disons, une autre façon, disons, de sombrer dans un délire délugien, enfin, le déluge des délires. Voilà, c'est ça l'histoire, disons, du fameux grand surveillant, donc, Saturne, et avec la Lune. Alors là, maintenant, on va parler de la Lune. Qui c'est la Lune <rire> Regardez voir un petit peu la Lune, figurez-vous, eh ben, elle est liée tout simplement à l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, Gabriel naturellement il est connu pour euh, protéger l'humain mais en même temps secouer, il y a un côté disons de force, d'amour, de fertilité, de protection de la vie, c'est lié également à la fertilité et en même temps disons il est associé à un, à un ange, disons, qui est vraiment pas bon, lui, qui par contre, si ça ne va pas, euh, à nouveau, c'est Mars, donc et, et donc, il a il, bah, il acte, tout simplement, disons, par rapport à, à une certaine violence. Donc, c'est évident qu'on n'a pas du tout envie, personne n'a envie d'aller dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, tout simplement, il faut se... Faut, faut être, disons, faut s'éveiller. Parce que, regardez voir un petit peu. Donc, j'en reviens quand même à cette énergie. Parce qu'on est là quand même dans les énergies de cette semaine. Ça va tourner naturellement. Là, c'est en train, tous ces messages sont en train de maturer. C'est comme si on avait mis, disons, quelque chose sur le feu. Et on met une pincée de ceci, on met une pincée de cela, ça mijote sur le feu. C'est pas tout de suite qu'il y a une réaction. Samitone, c'est en train de, disons, de cocoter, mais le plan n'est pas terminé. Il n'est il est pas fini du tout. C'est à nous, hein, de surveiller, disons, notre, euh, notre petite cuisine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là Eh bien, euh, Mars est arrivé, donc, le 1er janvier en Bélier, ça je vous en avais parlé, donc, dans... Ma vidéo du, ce, concernant, disons, la nouvelle lune de 6 janvier, vous voyez ici, là, euh, en bélier, donc vous imaginez ici, hein, donc il rentre chez lui, il y a quand même, disons, un, un envahissement, un côté, disons, euh, extrêmement euh, solide, solide. Il hein, a euh, quelque part, il a les, les mains libres, hein, les mains libres, mais naturellement avec un message. Parce que euh, les énergies naturellement ou les anges euh, ne font pas non plus hein, tout ce qu'ils veulent et tout, c'est reste disons euh, euh, dans la dimension euh, euh, cosmique et chaque chose à tout moment naturellement peut être recalée par euh, le bon mouvement euh, des humains, de l'humanité, de tous les humains donc de chacun à sa mesure et donc peut remodifier les décrets. C'est merveilleux, ça, c'est quand même, il faut quand même en prendre conscience, c'est quand même quelque chose de tout, en, tout à fait sensationnel, hein, vous voyez Et donc Mars, il rentre en bélier, disons, pour donner de l'action, briser les habitudes, quelque part, en même temps, mais également, il sort, euh, de, de, du signe des poissons où vraiment, euh, là les derniers temps, on l'a bien vu il y avait euh, un maximum euh, je veux dire la population, elle était en vrac euh, euh, c'était vraiment, il euh, y, a, y a du délire il y a du délire dans, dans, dans l'air, dans le sens où euh, l'humanité a été effrayée un petit peu à coup de poisson, à coup de bâton Comment on prend un bâton, disons, pour agiter euh, les poissons à l'intérieur d'une mare et on fait de la boue tous les côtés Et naturellement, ça, c'est tout à fait évident que comment voulez-vous, disons, avoir les idées claires C'est pas possible, il y a trop de boue, il y a trop... Donc, il faut laisser reposer, il faut laisser reposer. Ça, naturellement, c'est un conseil parce qu'on s'aperçoit que plus on avance naturellement, il y a aussi un système qui arrive avec Uranus, parce que Uranus, il est en, en bélier pour le moment, oui, il est en bélier, et donc il y a une question aussi, disons, euh, d'information, information, information, donc là, ça va être, euh, là maintenant, donc pour, pour cette semaine, ça va en disons, la, la guerre des informations et des contre-informations, Malgré tout, sachant que euh, Mars, euh, Mars a, a cette puissance d'action, euh, tout le monde pourra se servir naturellement de cette énergie dans sa vie pour pouvoir briser les habitudes, avoir euh, la volonté, c'est pour ça que j'ai marqué ici, ça ce sont des recherches personnelles, on sort complètement du fait qu'on est euh, superf, superf ou un peu comme les oies, disons, gavées d'informations. Maintenant, c'est fini, il y a une question, disons, d'être éveillé personnellement, d'avoir vraiment une recherche personnelle. C'est pas, c'est pas de, de, de, de changer de truc, c'est d'évoluer dans ce qu'on est, dans ce qu'on est. La dernière fois, j'avais parlé, disons, du Bouddha, il y a un monsieur ou une dame, enfin, bref, qui m'avait fait une petite réflexion, parce que j'ai dit que les enseignements du Bouddha, ça montait, il y avait, bon, il est né, disons, en même temps, à peu près que le roi David, mais à des... vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je mets un peu les... les... ça fait des repères, ça fait des repères, donc, neuf siècles, disons, avant l'ère chrétienne, avant Jésus-Christ, on va dire, d'accord À cette époque-là. Donc, euh, lui... Euh... Il a prévu qu'il allait avoir, disons, une montée de son enseignement, et également après une descente, et que son enseignement, tel qu'il était, ne voudrait plus rien. Mais, dans ses propres prédictions, concert, je ne suis pas bouddhiste, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas la question, je prêche pour rien, hein euh, simplement que je m'intéresse et puis je, je regarde un petit peu, le, je regarde un petit peu le truc, hein. simplement, beaux des beaux enseignements de paix, d'amour et tout ce que vous voulez, mais naturellement, il faut savoir une chose, c'est quand même, Bouddha, c'était pas, c'était pas n'importe qui, il a fait des choses, il a fait une recherche, quoi, personnelle, mes amis, il a fait une recherche personnelle pour sa vie, pour essayer, disons, d'atteindre le truc, hein. Euh, c'est personnel ça, bon, euh, ensuite il y a eu des écoles, il y a eu plusieurs écoles et tout, chacun est parti de son côté, il donnait un enseignement, une partie de groupe entendait son enseignement, il partait avec son enseignement et donc a fait, disons, un, on va dire un, un lama, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, temple, enfin bref, donc où il y avait, ce, ça regroupait, disons, ce genre, disons, d'enseignement et ensuite, suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il a même dit qu'après, il y aurait, disons, un autre Bouddha qui viendrait, qui reprendrait, disons, qui découvrirait, non, qui dévoilerait son dernier enseignement qu'il n'avait l'avait pas encore donné. Donc, ce fameux, donc, enseignement, est-ce qu'il a déjà été donné Bon, il y a des Japonais qui disent, oui, il y a Nishiren Daishonin, ça, c'est le Bouddha, donc, qui avait été désigné par le, vous voyez, par l'ancien, enfin, disons, le, comment on va dire, le, euh, le, le, le, le Bouddha qu'on connaît, quoi, voilà, hein? Et Il y en a d'autres qui disent « mais non, mais oui, mais non, bref, chacun fait sa recherche, vous comprenez, chacun doit faire sa recherche ». Il n'y a pas une question de « je prône » ou « je donne ». En plus, je ne sais même pas si c'est une religion, c'est plutôt une spiritualité, vous voyez. Bon, Mais chacun, disons, euh, à, à, à sa façon, doit rechercher dans sa propre culture, son propre bien-être. Moi, quand je parle d'un ou de l'autre, euh, c'est une ouverture d'esprit. C'est ça, Bouddha, ça veut dire être éveillé, alors éveille-toi à toi, si tu veux avoir un message personnel concernant, disons, le message du Bouddha, qui veut dire éveillé, euh, karma, qui veut dire destin, euh, je ne sais pas, moi, si on traduit les choses tranquillement, disons, en français, ça veut dire, eh ben, ouvre les yeux, regarde ce qui, euh, disons, regarde ta propre vie dans ta propre existence, ce qui te sert pour pouvoir, disons, te construire, t'éveiller, être sûr de toi. Naturellement, c'est un message spirituel et on ne peut pas imaginer qu'un être humain n'est pas, euh, disons, n'a pas d'âme, n'est pas relié au divin. Ça serait un morceau de viande. Ça serait un truc qu'on pourrait même faire dans les laboratoires. Donc ça c'est une, une idée là maintenant qui va être complètement brisée, euh, mais par contre euh, chacun trouvera, disons, son propre sens ou, ou, ou, ou sa façon d'exprimer ou de ressentir sa spiritualité avec des tas de différences, parce que voilà, on est, on, on est né avec quelque chose et puis on va grandir et puis on va trouver cette chose-là, et ça... C'est le fameux euh, rentré, disons, le fameux coup de bélier. Donc, allez, maintenant, on remonte les manches et tout, dans le sens où euh, je n'ai pas envie de me faire gaver comme les oies et tout. Moi-même, moi-même, je vais aller chercher les renseignements. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Chaque, tout le monde détient un bout de vérité à partir du moment où c'est la personne, disons, qui commence, disons, à dévoiler ce petit bout de vérité, disons, dans sa propre vie, quelqu'un d'autre peut éveiller curieusement sa propre vérité, mais sans même qu'il en soit averti. C'est le jeu du hasard, de j'entends une conversation, je rencontre quelqu'un, etc. C'est le jeu du hasard, ça, du hasard. Vous allez en avoir du hasard en 2019. Alors, je voudrais vous dire... Que le Mars il est sorti donc du Poisson nous sommes en 2019 mes amis nous sommes en 2019 Mars vient juste de sortir du Poisson le Poisson c'est la 19e carte c'est rigolo hein ça hein? et en 2020 20, 20, là il va y avoir encore une autre bascule mais on n'en est pas là pour le moment on en est à euh, sortir de nous quelque chose disons notre propre énergie euh, reconnaître notre propre énergie parmi toutes les énergies qui sont là et qui ont envie disons de euh, une énergie n'a pas envie d'être seule donc automatiquement elle a besoin disons de s'amalgamer avec quelque chose et naturellement, là, ça va être la course, Mars, naturellement, la course au, à, à rameuter et rameuter et rameuter de façon à faire un groupe fort de guerriers, etc., etc. Euh, ça va être, disons, euh, le, le premier mois qui va être un petit peu comme ça, euh, en balançant des tas d'informations, Uranus, donc, en bélier, vous euh, voyez, etc. Mais, Mars, par contre, tous ces trucs-là marquent une fin. Marquent une fin. Pourquoi Parce que 19, premièrement, bah, après 19, naturellement, ça vient le 20, bon, d'accord, pas compliqué. Mais en plus de ça, là, on passe à, euh, on, on fait un clin d'œil, disons, par rapport à l'ère euh, du poisson, à la fin. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Bon, toutes les années et tout, on en revient un poisson et tout. Mais naturellement, à chaque fois, c'est différent. Sinon, personne n'en parlerait. On ferait un calque terminé, on donnerait, tu te fais plein de photocopies, et jusqu'à la fin des temps, ça sera comme ça. Euh, non, hein, c'est pas possible. Donc, à chaque fois, c'est différent, justement. Il y a chaque fois ce qui est bien, c'est qu'on peut justement intervenir. C'est pas parce que les, les, les, les, les planètes, euh, nous le disent, et qu'on est, ah, faut arrêter avec les selfies, planète, euh, moi, je. La planète, il n'est pour rien. C'est comme le temps. Tu fais comme tu veux, ça mouille dehors. Tu fais comme tu veux, tu vois qu'il mouille. Donc, euh, c'est bien pour quelqu'un, parce que naturellement, les champs, ils sont, euh, ils sont arrosés. Hein, ça, c'est une belle chose. Et donc, ça va te profiter quelque part dans ton champ, à toi. Mais si tu ne comprends pas que la pluie, elle tombe dans ton champ pour que tu en fasses quelque chose, comment veux-tu euh, juste dire, ouh là, il pleut, euh, ou là, ça craint, il pleut. Non, il pleut parce que tu as quelque chose à prendre. Ce n'est pas un avertissement, c'est une énergie de façon à ce que tu puisses l'utiliser. Comme tu as deux, deux, deux jambes, elles ne sont pas là par hasard, marche, tu as une tête, pense. T'as des yeux Regarde Je vous dis tout ça parce que très rapidement, euh, vous serez plus du tout aidé. Ça, vous, vous. Donc, <rire> il y aura tellement, disons, de, de, de brume, de machin, de ci, de là, même dans les symboles. Les symboles, ça va être quelque chose d'incroyable. Je, je vais vous montrer quelque chose, tiens. Euh, Justement, par rapport... bah ben, Ça, c'était... Je n'ai pas cherché. Je suis tombée dessus par hasard. Je dis, bah ben, alors... Regardez ça, est-ce que vous le voyez Bon, euh, c'est rigolo ce machin, bien. Eh bien, figurez-vous que ça c'est le compas et l'équerre entrelacée, donc c'est un symbole. Ok, c'est un symbole. C'est le symbole de l'équerre, euh, l'équerre et puis le compas. C'est un symbole franc-maçonnique. Par exemple, par exemple, et eh ben ça, regardez, quand vous faites ça et ça, et eh ben ça, ça représente quelque part l'ange Gabriel. Euh, vous voyez les similitudes euh, Donc, il va y avoir capture d'écran. Euh, que ce soit naturellement, mais on le voit même pour les gilets jaunes et tout. On sait même plus si c'est euh, on dit que c'est même maintenant euh, euh, le président qui a ouvert ce truc, disons, en, juste après sa présidence et qui il, il a ouvert le site des gilets jaunes aux États-Unis. Il y a beaucoup de sites qui en parlent de ça. Vous avez qu'à regarder et tout. Et puis après, peut-être qu'il a lancé, qu'il a prévu. C'est un jeu d'échiquier. Vous voyez, c'est un jeu d'échiquier, un jeu d'échiquier, euh, où il y a toujours des coups d'avance. Alors, où vous, c'est ça l'énergie, vous devez comprendre, euh, j'essaye, disons, même moi, hein, parce que c'est tellement, c'est tellement, tellement hallucinant qu'on peut cesser de prendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, hein, tellement que euh, une image, automatiquement elle se superpose pour ressembler à l'autre, pour faire chuter l'autre. C'est euh, un truc d'embrouille, de poisson où on mélange tout, où tout le monde ressemble à tout le monde, tout le monde ressemble à tout le monde, plus personne ne retrouve Donc ses euh, petits, euh, tout est perdu et dans ces conditions, euh, dans, cette, euh, dans ce fameux, euh, quelque part, euh, parce que la lune là, cette année elle va être aussi extrêmement forte, hein, et son influence et tout, donc ça va être, la lune elle a deux fonctions, hein, étant donné que c'est Gabriel en même temps, hein, et donc la force. Si tu as envie de voir, si tu as envie de voir, Gabriel il sera là pour te balancer toutes les énergies, et te montrer, te montrer, te montrer, toutes les images que tu dois voir et tout ce que tu dois entendre. Même physiquement, il y aura une force, disons, euh, supplémentaire, amenée de façon à ce que la... La, la, la personne, disons, soit, soit soutenue. Vous imaginez, c'est formidable, ça, quand même. Quel, mais, mais vous ne comprenez pas que c'est difficile, euh, disons, c'est une période qui est difficile, mais qui peut être, disons, complètement, disons, euh, ça un petit peu, tout simplement, euh, euh, le fait de gravir un petit peu des marches, et puis on dit, mais attends, mais gravis, gravis, de toutes les façons, il y a quelqu'un qui t'aide, et après, tu vas avoir une vue dégagée, tu vas voir, c'est merveilleux. Dans l'esprit, voilà ce que je, je, je vous dis, disons, par rapport à cette fameuse énergie, disons, de cette nouvelle semaine. Alors, c'est marqué par fin, fin, fin, fin, fin, fin. 4, 4, 4. Alors, 4, on sait bien ce que c'est, disons, c'est vraiment un truc de, de construction, disons, à fond, la matérialité. Sachant que la matérialité, Gabriel, donc, se transforme totalement en lumière, parce que le secret du 4, c'est justement un 10 qui, est, qui révèle donc la lumière de la matérialité. Vous voyez, vous me suivez Bien, alors, là on va continuer, regardez Mars, il arrive en bélier. Le bélier, c'est un numéro 5. Mars, c'est un numéro 4. Chclac 9. 9. Alors, on peut retrouver naturellement également le 9 du 19. Alors, il y a 10 également et 9. Il faut comprendre aussi comme ça. À grossesse, vous avez 10 mois lunaires. 9 mois solaire. Vous comprenez Voilà. Alors donc, il faudra toujours, disons, c'est-à-dire que c'est une, une gymnastique, c'est une gymnastique de la tête. Il faut être solaire et lunaire en même temps. Tout simplement, lunaire, solaire, marcher avec les deux cerveaux, s'habituer à fonctionner avec les deux mains, avoir plusieurs avis, ne pas être collé au sol et ne sortir de cette habitude de tu veux la gauche ou tu veux la droite pourquoi Pour, mais il y a peut-être encore autre chose vous voyez cette habitude de nous enfermer tu choisis ça ou ça Qu qu'est-ce déjà juste là euh, euh, non, non. Et puis il y, y a besoin, disons, d'avoir euh, quelque part euh, du, du, du recul par rapport à sa propre pensée, sa pensée et tout. Il y a voilà, euh, pas de presse. Alors là, également, mes amis, hein, je vous conseille, disons, de faire les choses extrêmement euh, tranquillement, parce que là, on parle de grossesse. Je vous ai parlé de neuf mois et je vous ai parlé dix mois, hein, en temps grossesse. Je vous ai parlé naturellement du poisson qu'on arrive également à la fin et que euh, Mars, il a euh, donc bien agité le bélier là donc il a il a pris un petit coup là de d'électrochoc euh, le, le, le enfin disons le poisson donc la population elle a pris un petit coup d'électrochoc donc mais nous donc chacun dans notre vie et donc on va un petit peu se réveiller par rapport à ça on se dit, wow, wow, vous savez comme un petit coup de froid là comme ça hein, on arrive au bout Hein? et là, boum, donc on voit les 19, et là, maintenant, je vais vous montrer autre chose, euh, là, euh, on est euh, 40, pourquoi je vous ai dit ça, pourquoi je vous ai dit ça, tout simplement, parce que figurez-vous que du 7 au 13 euh, janvier, je vais simplement vous dire que la 13e carte, c'est le chiffre 40, hein, et que la la Lune porte le chiffre 400, que donc Mars porte le chiffre 4. <rire> donc on est dans les 4, on est dans les 4, on est dans les 4, on est dans les 4. Alors après là, avec tous ces 4, avec tous ces trucs, on te dit tu fais, ma foi, tu, tu fais comme tu veux. Mais il y a énormément de choses qui vont se transformer. Euh, alors, le conseil c'est naturellement de suivre le mouvement, d'une certaine façon disons de l'énergie, de se faire son idée, de se renseigner, de ne pas avaler la première information qui arrive, de n'être pas, disons, systématiquement dans la contradiction. Peut-être que la personne qui est en face est en train de t'envoyer un, un message personnel même quelque part, si tu te sens euh, euh, agressé, il euh, y a une réaction, là, tu te dis « Ah, ah, ah, mais peut-être qu'elle quelque chose, disons, de... de » Personnel, ça m'a adressé personnellement. Il faut pas faire une psychose de « Ouais, j'ai vu et tout », mais si à partir du moment où vous leviez maintenant le matin... Euh, et que vous remerciez la vie, ah, ah, parce que Gabriel yes, c'est aussi la main gauche, autant que vous maudissiez la vie, parce qu'il y a alors, il n'y a jamais rien qui va, mais c'est bizarre, on remercie jamais que le jour il est là, qu'on a nos jambes, que ceci, que ça ne va pas, que ça va, qu'on a quand même hein, nos jambes. Euh, nos jambes, bien sûr, parce que euh, moi j'ai eu des difficultés avec les jambes et tout, boum, euh, à un moment donné j'étais euh, paralysée, bien, mais c'est une joie on se met debout, vous, vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment une joie, et, et, et à partir de ce moment-là on se rend compte que tout est beau, hein? et, et voilà, il y a de quoi remercier, et quand on n'a pas un truc, il ben, faut remercier aussi parce qu'on ne l'a pas eu sur la tronche, vous comprenez, et, et, mais par contre, il est toujours bon pour dire ouais, euh, euh, ça ça va pas et ça ça va pas et ça ça va pas et ça ça va pas. Bref, on ressemble tout à fait à Coluche quand avec l'histoire de l'autostoppeur. <rire> on abuse, on abuse hein, du voyage. À un moment donné, on remercie jamais, on abuse du voyage. Voilà. Et ben ça c'est le genre, disons, de briser ses habitudes. Je dis pas que vous êtes comme ça. Je dis pas ça. Je dis que c'est une intention de tous les jours, disons, euh, d'être, euh, de sentir déjà bien, d'être optimiste, de bien poser, disons, euh, euh, sa vie, euh, sa, sa journée, dire que, c'est pas la question d'être pessimiste, ouais, il aurait pu arriver pire et tout, ce qui t'arrive, c'est bien, c'est bien pour te faire avancer, voilà, tout simplement même euh, si parfois, disons, il euh, euh, y a des moments qui sont terribles et quand on passe ces moments terribles, on n'a vraiment pas envie de dire ça, d'entendre ça parce que c'est clair que déjà sur le moment, tout ce qu'on passe c'est trop, trop, trop. Donc c'est vrai que, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours avoir beaucoup de bienveillance avec euh, des personnes qui sont euh, parfois aigries. Parce que euh, vous savez pas ce qu'elle traverse. Hein. Tout simplement, vous ne savez pas ce qu'elle traverse. Hein. Alors, euh, bah, hein? Voilà. Alors, vous avez vu un petit peu toutes ces fins de choses, etc., etc. Et cette fameuse lune qui t'encourage vraiment à ouvrir les yeux et pas partir dans n'importe quel délire de l'imagination de l'autre Hein, parce qu'il y a des bons parleurs, naturellement, hein, il va y avoir des tas de choses et tout, et « Ah, euh, ouais, mais euh, moi je détiens la vérité, euh, je sais, non, non, y a, alors là, on va être de plus en plus à se rendre compte qu'avec toutes les infos qu'on a, et ben, on est vraiment mal informé sur, euh, disons, le rythme profond de la vie et tout, même ce plan-là, on ne le connaît pas, alors, faut se mettre en sourdine, <rire> faut être heureux et se mettre en sourdine, les amis, et avancer. Voilà, tout simplement. Et eh bien, écoutez, voilà. Ouf, c'était une. c'était obligé de faire un geste comme ça, c'était avant de partir, hein? c'était obligé. Alors, je vous, je vous laisse là et je vous attends sur mon site également, donc soleils.com. Et je vous remercie d'être toujours là et je vous like les amis, je vous like.